Regardez pourquoi les lunettes sont pas chères ici. C'est tous les tailles dans la rue. Là. Et Vous avez des lunettes à 8 euros au lieu de 400. Voilà, je vous le fais en direct, fin de journée, c'est chaud.